Bonjour. Bienvenue à, à, à notre deuxième journée sur les thématiques euh, transition agroécologique. Alors, je ne sais pas si vous étiez tous là hier. Néanmoins, hier, on a eu des échanges extrêmement riches. On a commencé euh, avec une session formation euh, composée de trois séquences. Il y avait une première séquence sur le conseil agricole, une séquence sur la formation des professionnels et une séquence sur euh, la formation des cadres scientifiques avec deux jeunes qui ont interrogé nos intervenants sur la spécificité des dispositifs en Afrique, sur les difficultés rencontrées. Donc ça a donné l'occasion à des échanges assez originaux et riches. On a eu ensuite une session sur la coproduction de connaissances utiles pour l'action, avec différentes séquences, une première séquence de vidéos où on a vu des pratiques agroécologiques testées dans une diversité de, de, de contextes au Sénégal, en Afrique de l'Est, en Tunisie. On a ensuite eu une séquence dédiée à la recherche-action en partenariat, où, on a vu, euh, où des collègues nous ont présenté les dispositifs qu'ils sont en train d'expérimenter ou qu'ils vont expérimenter sur le terrain avec les producteurs. On a eu aussi une séquence, une table ronde sur euh, les innovations sociotechniques pour favoriser les transitions agroécologiques. Alors, avec un focus plutôt sur les systèmes participatifs de garantie, euh, leur définition, leurs conditions de mise en œuvre dans différents contextes au Burkina Faso, euh, euh, c'était également euh, euh, au, au Maroc, et on a vu aussi euh, la, la faisabilité de leur mise en œuvre à Madagascar. Ensuite, on a eu une seconde table ronde. Euh, où euh, des témoins de l'expérience Ditas nous ont expliqué comment, ensemble, ils avaient contribué à l'élaboration de politiques publiques au Sénégal favorables à la transition agroécologique. Nous avons ensuite eu un vernissage photo qui illustrait le, le, la caravane de, de ces acteurs qui avaient sillonné le Sénégal dans le cadre de, de cette consultation qui avait été menée au Sénégal pour, pour cette expérience Ditas. Donc aujourd'hui nous allons plutôt débuter avec une session sur l'incubation des solutions et l'emploi. Nous allons démarrer avec deux dynamiques entrepreneuses qui valorisent les, les produits ou, ou prévoient de valoriser les produits issus de ces systèmes agroécologiques dans leurs entreprises. Donc elles vont nous expliquer ça et on aura une phase de discussion avec la salle. On aura aussi des témoignages de jeunes qui nous expliqueront comment la formation initiale qu'ils ont eue en agroécologie a été également valorisée dans le, la diversité de leur parcours professionnel. On aura aussi une table ronde avec différents acteurs où, ensemble, on discutera de, des, des propositions pour lever les, les verrous à, à, à la transition agroécologique à grande échelle en Afrique. Merci. Merci Nadine. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée dédiée à, aux transitions écologiques. Donc euh, ce matin c'est une demi-journée de plus. Euh, cet après-midi donc, comme a dit Nadine, c'est plutôt euh, cacao. Euh, donc pour attaquer cette première session de journée ou la septième session dédiée à l'agroécologie, euh, donc nous allons euh, croiser un regard de jeunes entrepreneurs. Et de jeunes africains hier je disais que la parole était aux africains et donc ce matin c'est aux jeunes africaines qu'on donnera la parole pour nous parler un petit peu de donc de l'emploi de des idées de, de, des jeunes entreprises de la naissance de tout, de toutes ces initiatives intéressantes donc je vais commencer à m'adresser donc à, à, à madame à madame euh, Diogo Dramé, qui a déjà parlé hier, on l'a suivi euh, quand elle a fait l'itinéraire des, des trois tentes dédiées à la formation. Donc, euh, Diogo Dramé, pour rappel, est directrice et fondatrice de la Fabrique 621 au Sénégal. Euh, C'est un écosystème dédié à la cosmétique naturelle, biologique et éthique. Donc, euh, je vais lui poser deux questions. Elle, viendra en, elle, elle pourra ensuite s'appuyer sur, sur un support pour répondre à ces deux questions. Et puis, je reviendrai avec une troisième question. Et puis, après, je m'adresserai à Madame euh, Ndei Kadioumé Ndong, qui nous vient aussi du Sénégal, pour, euh, pour une autre expérience. Donc, euh, Madame Diogo Dramé, euh, la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord de nous présenter en quelques mots votre projet, votre expérience, et puis ensuite de nous dire un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées à, montrer votre projet, à monter pardon, votre projet. Et puis, je reviendrai ensuite pour euh, vous poser une dernière question tout à l'heure. Donc, je vous laisse euh, la parole okay. et en vous appuyant sur votre support. Okay, bonjour à tous. Euh, alors, je me présente. Je m'appelle Djougou Dramé. Je suis la directrice et fondatrice de l'incubateur La Fabrique 621. Donc, la Fabrique 621, c'est un incubateur qui soutient et valorise les initiatives autour de la cosmétique éco-responsable. On est basé en région parisienne, en Ile-de-France, euh, plus précisément en Seine-Saint-Denis. Euh, L'idée de départ, c'était de proposer euh, toute une structure d'appui aux entrepreneurs de demain dans la cosmétique naturelle, biologique, euh, en les accompagnant de l'idée de jusqu'à la mise sur le marché de leur gamme cosmétique. Et euh, l'idée est apparue aussi avec la tendance euh, et le fort renouvellement euh, de, du secteur de la cosmétique autour de la naturalité, de, des initiatives autour de l'éco-responsabilité, l'écologie. Et euh, voilà, le, le sens de cet incubateur, c'était vraiment de soutenir les, les nouvelles dynamiques euh, alors les difficultés rencontrées pour monter ce, cet incubateur, euh, ça a été surtout d'initier le mouvement parce qu'il n'y avait pas forcément d'incubateur qui existait euh, à cette époque euh, autour de la cosmétique éco-responsable. Donc il a fallu euh, tout monter de, de A à Z et euh, fort heureusement, depuis trois ans, euh, la dynamique continue à, à s'accroître et euh, voilà on a, on a de plus en plus de projets, de plus en plus d'entrepreneurs qu'on suit. Et de plus en plus de dynamique euh, autour de la cosmétique naturelle et co-responsable, ce qui conforte notre positionnement. Donc, euh, le, le constat aussi que j'ai fait pendant ces trois premières années de la fabrique 121, c'est. Euh, du coup, je lance. Euh, arrivé, oui. Elle va arriver Ok. Bon. Euh, je vais quand même continuer. Alors, le constat que j'ai fait, euh, c'est qu'on euh, a euh, justement ce, ce renouveau de, du secteur de la cosmétique. Et aussi euh, incarné par euh, une forte euh, croissance de la diaspora africaine dans ce renouveau. Et effectivement, on a euh, de plus en plus d'entrepreneurs qui, euh, qui, voilà, qui ont des origines africaines et qui ont envie de mettre en valeur euh, les, euh, les traditions euh, qui, dont ils ont hérité le terroir africain. Et euh, il y a un vrai enjeu autour de, de cette valorisation-là et de répondre aux attentes de cette diaspora qui veut entreprendre dans la cosmétique. Et aujourd'hui, euh, le, le, la diaspora, en tout cas, la volonté qu'on ressent, c'est de créer un pont entre l'Europe et l'Afrique autour de ces initiatives cosmétiques. Donc, euh, aujourd'hui, euh, alors, mon slide, ah oui, voilà. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, euh, le deuxième constat qu'on a pu faire aussi, euh, toujours lié à, à cette forte euh, demande de la diaspora africaine en France, en Belgique, euh, voire euh, en Angleterre, et même la diaspora, euh, on va dire, afro-descendante euh, aux États-Unis, c'est que euh, on a aussi un secteur cosmétique qui euh, est beaucoup euh, euh, s'inspire beaucoup de, de, de, des, des traditions africaines et qui valorise justement, innove autour des plantes africaines. Euh, le, le, le, Aujourd'hui, ces initiatives et ces actifs qui sont transformés euh, par euh, l'industrie cosmétique et beaucoup utilisés dans les, euh, dans les pro, projets qu'on qu suit. Et le, le principal enjeu qu'on qu rencontre, euh, il y a un double enjeu en fait, au niveau de la cosmétique. Il y a déjà l'enjeu de la technologie. Euh, autour de, de l'éco-extraction, autour de, de la valorisation technologique des plantes issues de l'Afrique. Il y a aussi un enjeu de traçabilité parce qu'on a beaucoup d'initiatives autour de la diaspora africaine euh, qui est déjà en contact avec des coopératives en Afrique et qui, en fait, euh, ont du mal à valoriser ces, ces matières premières par manque de traçabilité. Donc... Là où, en fait, aujourd'hui, on essaye d'agir de, de, au niveau de la Fabrique 121, c'est d'assurer cette traçabilité et de permettre à ces entrepreneurs d'utiliser les plantes qu'ils ont, euh, qu ont identifiées, de, de travailler en collaboration directe avec les coopératives pour valoriser ces initiatives. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'enjeux de, liés à l'environnement et à l'éco-extraction. Dans l'industrie cosmétique, on a la chance d'avoir euh, une forte dynamique en recherche euh, et développement. Et euh, depuis quelques années, ce qui se fait de plus en plus, ce sont des techniques d'éco-extraction euh, pour optimiser en fait, la captation d'actifs euh, utilisés ensuite dans les gammes cosmétiques. Donc, ces actifs sont issus euh, en grande partie du continent africain, ou de l'Amazonie. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, on les utilise aujourd'hui dans, euh, dans les produits qu'on qu qu développe, euh, surtout pour les entrepreneurs de la diaspora. Et en fait, cette initiative-là, pour moi, euh, peut appuyer aussi un essor technologique au niveau de l'Afrique en utilisant ces euh, techniques d'éco-extraction euh, pour la valorisation et la transformation sur place. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir explorer les techniques, euh, ces techniques de, de création d'actifs de pouvoir les comprendre, les répliquer en Afrique, et euh, de former surtout la jeunesse sur ces procédés d'extraction pour pouvoir euh, ensuite euh, voilà, euh, optimiser, euh, euh, on va dire, le, la, la transformation, euh, optimiser euh, vraiment le, le, le rendement des plantes qu'on va utiliser, et, euh, et, et du coup, utiliser moins de matière pour pouvoir proposer des actifs beaucoup plus concentrés. Donc ça, c'est un vrai enjeu environnemental parce que du coup, on utilise moins de matière, mais on a beaucoup plus de, d'actifs de, de, de, concentrés et euh, beaucoup plus d'effets de, dans les produits cosmétiques finis. Euh, il y a aussi un autre enjeu et un autre, euh, une autre dynamique autour de, de la valorisation des sous-produits ou euh, plus explicitement des déchets. Par exemple, le beurre de mangue, on voit qu'en euh, Inde, il y a une grosse industrie autour de la transformation du beurre de mangue qui est issue du noyau de mangue. En Afrique, il y a un vrai suje sujet sur, euh, sur ces euh, transformations euh, en termes de, de, de matériel, de moyens de transformation autour de ces sous-produits qui sont euh, partout, en fait, mais qu'on qu n'exploite pas aujourd'hui par manque de matériel euh, et par manque de... Euh, de, de, voilà, de moyens techniques pour le transformer. Le beurre de manque, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples de, de déchets qu'on constate aujourd'hui en Afrique et qui peuvent être valorisés dans la cosmétique et qui peuvent être in fine utilisés dans les projets de, de, que nous, on accompagne aujourd'hui au laboratoire dans les produits cosmétiques qui sont développés pour les entrepreneurs de la diaspora. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi. C'est une source de, de, de valeur très forte qu'il faut dynamiser, à mon sens, et qu'il faut accompagner. Ah, ma quatrième slide, du coup. Ah, bah non, c'est la dernière slide, du coup. Je croyais que j'avais fait une autre slide. Euh, oui, alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu euh, est environnemental. Euh, donc, il y a deux, je vais conclure comme ça, le, il y a deux enjeux aujourd'hui en Afrique c'est déjà de créer un pont entre la diaspora et euh, les initiatives, euh, enfin les coopératives en Afrique, et d'essayer de, de bâtir un, un pont solide pour euh, viabiliser euh, l'utilisation des matières premières transformées dans des euh, coopératives pour répondre à cette forte croissance de la, de, de, de, de la demande de la diaspora euh, dans ce secteur cosmétique. Donc ça, c'est un vrai enjeu euh, sur lequel il faut... Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, mettre euh, bah, toutes, les, toutes les dynamiques, toutes les, euh, les compétences nécessaires pour euh, aider à normaliser et à, et, à, et à assurer la traçabilité sur la transformation euh, des produits cosmétiques dans les, euh, dans les coopératives. Et effectivement, euh, l'enjeu autour de, de l'utilisation des déchets, de l'upcycling, pour euh, créer d'autres débouchés et euh, créer aussi d'autres... Euh, d'autres voies, d'autres revenus et pérenniser aussi des coopératives euh, africaines et d'avoir de, de, voilà, de, des nouveaux enjeux, des nouveaux secteurs qui, euh, qui se dynamisent en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Diogo, pour cette présentation donc, qui nous met un petit peu dans le bain de, de l'entrepreneuriat. On voit bien donc, le, la place et le rôle de la diaspora dans, dans votre initiative. Et on voit aussi qu'on est plutôt dans une sorte de deal gagnant-gagnant parce qu'il y a une forte demande d'un côté et puis euh, il y a une, euh, comment dire, une opportunité économique de l'autre pour euh, les producteurs locaux. Euh, mais peut-être qu'au-delà de l'aspect économique de cette demande de la diaspora, il y a peut-être aussi un apport en termes d'idées, en termes d'étincelles. Et justement, ma dernière question, c'était pour vous. Euh, Comment était née cette idée de partir dans, cette, dans ce registre que vous avez présenté ici D'où venait l'idée initiale C'était quoi le, la petite étincelle qui a lancé le, la machine Alors honnêtement, pour la Fabrique 621, ça a été... Euh, alors la Fabrique 621 était, est issue d'un long parcours. Euh, D'abord, je ne suis pas du secteur de la cosmétique, donc euh, j'ai quand même travaillé beaucoup dans la finance. Mais à un moment donné, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, j'ai voulu me reconvertir et, et me lancer dans un... Dans un projet qui avait du sens pour moi et qui me permettait aussi de me reconnecter avec mes origines parce que euh, l'idée, c'était de pouvoir travailler avec des coopératives en Afrique et de pouvoir valoriser ce qui se faisait déjà en Afrique. Donc, j'ai voulu lancer ma gamme de cosmétiques, mais euh, bon. Quand on n'est pas du secteur de la cosmétique, c'est un peu compliqué. Donc l'idée de l'incubateur pour accompagner tous les entrepreneurs qui allaient rencontrer les mêmes barrières que moi est née vraiment de ce constat de la difficulté de se lancer dans la cosmétique quand on n'a pas le, le bagage scientifique, académique qui va avec. D'accord. Eh merci beaucoup pour cet éclairage. Euh, on va donner bon. maintenant la parole à, à votre voisine de droite, <coughs> donc Madame Dekadium Dong, qui nous vient du Sénégal. Qui est aussi entrepreneur, jeune entrepreneur, qui a créé une PME dénommée Dakan Agrocosmo, située dans la région de Thiès au Sénégal. Donc le projet euh, d'Undey euh, s'oriente vers euh, donc, la production d'huile végétale à l'usage cosmétique également, euh, produits cosmétiques et des poudres alimentaires aussi. Et dans un passé récent, elle a développé un projet de transformation de mangue zéro déchet, donc euh, récupérer tous les, tous les produits issus de la mangue. Donc, euh, là aussi, euh, Madame Ndeye Kadium-Diong, est-ce que vous pourrez, euh, en quelques mots, nous présenter un petit peu votre expérience et nous dire euh, comment euh, vous, venez, vous est venue l'idée de partir là-dessus bon, Je vais d'abord euh, commencer par euh, expliquer euh, l'entreprise. Mm -hmm. Du coup, euh, Dacan Agrocosmo, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, est une PMA qui euh, est créée en février 2018 avec euh, comme seule ambition de re redynamiser les produits locaux, euh, de passant, passant à la production euh, jusqu'à la transformation. Et euh, Dakana est euh, <rire> une structure constituée de, euh, constituée de quatre femmes. Elle a été euh, fondée par quatre femmes euh, ambitieuses, dynamiques. Et euh, qui voulait vraiment euh, mettre en avant euh, les produits qu'on a dans nos territoires au niveau euh, du Sénégal. Et euh, de ce fait est euh, la commission euh, de euh, l'insertion socio-écologique, euh, socio-économique euh, du moins euh, des personnes en, en situation de handicap, euh, plus précisément euh, en les handicaps euh, physiques et euh, également euh, de mettre en avant la valorisation euh, des produits euh, agroécologiques. Euh, du coup, euh, on est dans deux secteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, agroalimentaire et euh, dans le domaine de la cosmétique. Du coup, si on parle d'agroalimentaire, c'est les poudres, euh, les granulés et le chakri. Volet cosmétique, c'est tout ce qui est formulation de produits cosmétiques, mais en mettant l'accent sur le beurre et les huiles. Et euh, on a un projet de mangue zéro déchet. Du coup, on transforme toute la mangue en granulé, en poudre. La poudre de mangue, on le fait. Et récemment, on a commencé par euh, le chakri de mangue. Et euh, côté cosmétique, euh, l'accent, c'est euh, le beurre de mangue. Et euh, avec les déchets euh, issus de la transformation de la mangue, même euh, les pertes post-récolte, euh, on fait du compost pour euh, les agriculteurs à base euh, de déchets de mangue. Du coup, euh, Dacan Et en ce moment, dakan fait travailler euh, sept jeunes euh, sourds muets parce que euh, dans notre structure, euh, parmi les fondatrices, il y a une sourde miette et euh, qui a la chance de faire euh, la transformation agroalimentaire et euh, qui veut euh, aider ses euh, camarades euh, dans la transformation et les permettre euh, de se retrouver dans la société, mais également euh, d'être autonome. Euh, voilà, Dakan la présentation. Et euh, l'idée, déjà, je suis euh, issue euh, d'un père paysan et euh, d'une mère euh, transformatrice qui faisait euh, la, formule, la transformatrice, euh, transformation des produits agroalimentaires. Euh, de ce fait, euh, quand on était euh, enfant, euh, la plupart du temps, on allait euh, dans les champs, on passait nos vacances euh, dans les champs, euh, à l'est du Sénégal, euh, plus particulièrement à Tokigar. Et euh, je participais à la production euh, agricole, du coup, euh, la production agricole euh, que j'assistais. Et euh, à chaque fois que je voyais ma mère euh, qui faisait la transformation, euh, je me suis dit, euh, quand je serai grande, je serai entrepreneur. Euh, ça va me permettre de valoriser ce que mes parents faisaient. En plus de cela, de, de le formaliser. Parce qu'ils étaient dans l'informel. Euh, C'est euh, à ce moment, euh, que, après mon bac, que euh, j'ai intégré euh, l'École Polytechnique de Dakar euh, en génie chimique, euh, notamment dans la transformation agroalimentaire. Et euh, à l'obtention de mon DST, euh, euh, j'avais des euh, problèmes pour, euh, avec l'insertion des jeunes euh, au Sénégal. C'était un peu euh, catastrophique à notre époque. Du coup, euh, j'ai euh, eu l'occasion d'entrer au programme sénégalais pour euh, l'entrepreneuriat des jeunes, où euh, j'ai eu ma licence. Euh, je salue au passage le professeur Aminata Diallo, qui euh, m'a vraiment poussé, qui a cru en moi. Et euh, c'est après mon, des, euh, ma licence, je suis euh, allée au Maroc, toujours avec euh, l'appui du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, euh, pour faire euh, la formation en cosmétique Parce que moi, j'aimais tout ce qui est euh, produits naturels. Et euh, surtout, euh, je voulais euh, faire optique zéro déchet. Donc, hormis le, les produits agroalimentaires, on pouvait faire des produits cosmétiques euh, avec euh, les déchets qu'on avait euh, après la transformation. Euh, après mon retour du Maroc, ma maman m'a dit Je crois en toi. Donc, il est temps que tu te lances. Tu as toujours voulu euh, te lancer dans l'entrepreneuriat. Il est temps. Et euh, c'est euh, à ce moment qu'est né Dakan Agrocosmo. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, là, je vois bien que votre petite entreprise mène de front, deux types de combats finalement, un combat plutôt de type environnemental, l'agroécologie, zéro déchet, mmh. etc. Et puis un combat plutôt type social, mmh. avec cette insertion de l'handicap dans le monde du travail euh, et dans la société en général. Et du coup, euh, l'idée, est-ce euh, que c'était euh, l'idée plutôt environnementale qui était la source ou, ou l'étincelle, comme je disais tout à l'heure, ou est-ce que c'était plutôt ce côté social qui a qui était à l'origine de se dire, il faut faire quelque chose pour ces personnes et il faut démarrer euh, avec un projet qui pourrait leur correspondre Ou les deux combinés, c'était quoi la jeunesse de l'idée bon, Au début, euh, c'était environnemental, puisque j'aimais euh, tout ce qui est nature, euh, tout ce qui est euh, production agricole. Au début, c'était ça. Par la suite, euh, quand on, on a remarqué qu'au Sénégal, euh, euh, les personnes en situation de handicap ne sont pas valorisées du tout, alors euh, qu'ils sont vraiment calés au niveau du travail, euh, ils font tout comme il le faut, je me suis dit, pourquoi pas le mettre également. Euh, ça, ça, donne, ça me donnera un surplus. D'accord, je vous remercie et peut-être une dernière question cette fois-ci en termes de, de, de difficultés, de contraintes que vous rencontrez pour développer ces activités. Est-ce qu'il euh, y a des contraintes euh, euh, spécifiques à votre activité combinant ces deux combats dont je parlais tout à l'heure Ou alors vous rencontrez comme toutes les petites entreprises en cours de lancement, vous, vous rencontrez un peu les mêmes problématiques bon, Pour nous, c'était un peu différent parce que déjà, la technologie euh, est, est là, euh, surtout pour euh, la production de beurre de mangue. Euh, là, on avait, euh, comme tout le monde, des problèmes de moyens. Et ça nous calait un peu, euh, surtout que la mangue, euh, elle est saisonnière, c'est un, pro un produit saisonnier. Euh, on ne pouvait pas satisfaire notre demande comme il le faut. Parce que hors saison, on ne pouvait pas avoir la matière première. Euh, heureusement, maintenant, avec euh, les partenaires euh, qu'on a au niveau local comme international, euh, on, est, on a commencé à débloquer ce, ce problème-là. Euh, mais euh, côté, euh, je, euh, tout à l'heure, je le disais, euh, bord de mangue, euh, on avait euh, un problème pour euh, l'acquisition des équipements. Du coup, euh, on faisait la sous-traitance et euh, les gens voulaient en profiter au max pour euh, prendre euh, notre technologie. C'était vraiment difficile. Euh, parfois, on allait pour euh, faire la sous-traitance, mais les gens refusaient. Ils nous disaient, euh, si vous ne donnez pas votre process on ne pourra pas euh, vous aider. Euh, mais bon, heureusement, grâce à Dieu, je vais dire, euh, euh, là, bientôt, on aura notre euh, presse pour euh, le beurre de mangue et euh, on pourra satisfaire vraiment, vraiment la, le beurre de mangue. Là. Ce, ce problème, surtout qu'avec euh, euh, Djougou, on compte travailler ensemble euh, sur tout ce qui est euh, burn Donc euh, ça fera la, la vous, vous connaissiez avant Oui. Oui, oui. oui. d'accord. Et donc pour faire la connexion avec euh, ce que de, disait du Di, Di, Di Dramé tout à l'heure euh, sur euh, la diaspora, est-ce que vous, dans votre projet, les diasporas a joué un rôle quelconque dans euh, la mise en place de euh, votre initiative puis déjà côté clientèle 90% de nos clientèles sont au niveau euh, international euh, c'est des Africains qui euh, veulent investir ici euh, qui ont un projet ici mais qui veulent euh, retourner euh, dans, le, dans la source du coup euh, euh, on travaille vraiment avec eux et euh, en plus euh, nos partenaires, la majeure partie de nos partenaires euh, sont basés ici, soit en France ou bien euh, en Belgique. Donc, on est vraiment euh, dedans. Okay. Et euh, Diogo Dramé, est-ce que vous voyez des parallèles avec votre propre initiative sur euh, ce que vient de nous raconter euh, Day? Oui, tout à fait. Euh, déjà sur les liens avec la diaspora, euh, quand elle dit que, que la plupart de ses euh, de ses partenaires aujourd'hui sont sont voilà des personnes de la diaspora. C est, c est, voilà, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que ça, ça conforte mon idée dans cette initiative de la diaspora qui va investir dans la cosmétique et qui euh, a envie d'être directement euh, en lien avec les, les acteurs euh, sur le continent. Après, sur sa difficulté euh, en termes d'équipement ça aussi, c'est des retours que j'ai eu de part et d'autre hein, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, de personnes qui ont envie de transformer typiquement le beurre de mangue, mais qui, qui manquent de moyens. Qui, voilà, parce qu'il y a une machine spéciale à utiliser, et c'est vrai que c'est compliqué de, de, de se procurer cette, cette machine parce que c'est une technologie qui vient plutôt de, de l'Inde. Donc, c'est un vrai enjeu parce qu'on a beaucoup de déchets autour de la mangue en Afrique, hein, pas qu'au Sénégal et euh, il faut euh, pouvoir valoriser ces déchets, euh, les, les réutiliser. Et voilà, le, le fait qu'elle ait réussi à avoir son équipement aussi, c'est déjà une très, très belle avancée. OK, merci beaucoup. Alors, initialement, il y avait une troisième intervenante qui était censée venir ce matin ici, donc une troisième entrepreneure, euh, Awa Kaba, qui, qui n'est pas là, mais j'imagine qu'elle a un souci, elle a eu un souci, j'imagine, pour nous rejoindre. Et du coup, on va transformer ça en bonne nouvelle pour la salle. On aura un petit peu plus de temps pour l'échange. Et du coup, voilà, la parole est à la salle, suite à ce que vous venez d'entendre, euh, de ces deux jeunes entrepreneurs euh, africaines. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des parallèles à faire avec des expériences que vous connaissez, c'est le moment. Et je vais essayer aussi de récupérer, pareil pour les gens qui nous suivent en live, si vous avez euh, des remarques, des interrogations, des questions... Vous pouvez les partager sur le chat. Nadine, tu veux prendre la parole Alors, ils sont les micros, s'il vous plaît. Alors, en attendant les micros, donc je vais commencer par le chat. Donc il y a déjà une première réaction qui dit que le développement économique amène les populations africaines à délaisser euh, les, les anguillons, je ne sais pas ce que c'est, et cosmétiques traditionnels au profit des produits achetés. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait communiquer sur la valeur de ces produits traditionnels afin d'inverser cette tendance Totalement. Alors, les anguillons, c'est quoi je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> par rapport au cosmétique traditionnel, effectivement, il y, y a un vrai enjeu aussi. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais euh, c'est vrai qu'il y a des traditions qui, bah, qui se perdent euh, finalement autour de la cosmétique et euh, qui sont très, très intéressantes. Je disais tout à l'heure que dans l'industrie cosmétique, on a beaucoup d'actifs euh, qui sont proposés par des acteurs, euh, enfin, des experts, euh, des laboratoires qui sont basés ici, en Italie ou euh, en Belgique et qui, justement, vont en contact des, des populations euh, en Afrique pour euh, apprendre des traditions et euh, convertir ces traditions en ingrédients cosmétiques. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, quelque chose à faire autour de la valorisation de la tradition et autour du discours aussi, euh, euh, voilà, le, le rappel de la place de la femme dans, dans, dans, dans les rituels ancestraux et, justement, dans la valorisation de ces traditions. Donc, euh, oui, effectivement, il faudrait... Euh, plus de, de dynamique euh, sur le continent pour valoriser les cosmétiques traditionnels. Après je sais qu'au Sénégal ça commence enfin euh, il y a des initiatives autour de ça pour valoriser les produits du terroir et les rituels mais voilà, c'est des dynamiques aussi qu'il faut euh, qu'il faut pousser. Donc, à faut mon sens, préserver les savoirs en fer ancestraux en matière Sont de cosmétiques qui reste qu de... ne de se perdre pas ouais, ouais. totalement. D'ailleurs vous voulez réagir aussi là-dessus et elle a tout dit, hein. c'est <rire> que là au Sénégal, euh, de, la majeure partie des gens euh, sont en train de virer vers euh, les produits naturels, euh, surtout qu'ils sachent, ils, ils sont au courant de tous les problèmes qu'il euh, qu'il y a au niveau des produits euh, euh, qui ne sont pas naturels, conventionnels. Donc. Ça viendra avec le temps. Mais euh, tout se fait euh, comme j'ai l'habitude de le dire, euh, molo, molo. Petit, petit à petit. <rire> Alors, il y a donc une première réaction ici, puis un ici. Et, et non, il y a quelqu'un qui a déjà le micro derrière. Donc Nadine et puis le monsieur derrière avec le micro. Et après, je reviens à vous. Nadine. Oui. Merci pour vos, vos présentations. Euh, je me demandais si vous travaillez explicitement avec des producteurs agroécologiques dans, dans vos entreprises euh, alors euh, oui, euh, alors, pas exclusivement aujourd'hui parce que par la force des choses comme je le disais tout à l'heure euh, la traçabilité est très importante en cosmétique ici en France parce qu'on a une réglementation qui est très très, très, très, très rigoureuse et euh, qu'aujourd'hui l'enjeu le, c'est qu'on a des coopératives qui, font, euh, qui transforment mais on n'arrive pas à avoir la traçabilité encore euh, qui, voilà, qui nous permet d'utiliser ces, ces ingrédients donc on est obligé de passer par des centrales d'achat. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie demande euh, au niveau des entrepreneurs de la diaspora africaine, mais pas seulement, au niveau de tous les entrepreneurs de la cosmétique, d'avoir une traçabilité euh, sur les méthodes de production, sur les coopératives. Ils préfèrent être en direct avec les coopératives et savoir quel producteur, euh, quel paysan a euh, cultivé la plante qu'eux, ils vont utiliser dans leurs produits finis. Donc ça, c'est un vrai enjeu et euh, voilà, c'est un des projets aussi futurs. Euh, que je mène de pouvoir euh, lier euh, les, les producteurs, les paysans directement aux euh, entrepreneurs ici pour euh, créer des, des, des relations directes. OK. Monsieur Derrière, vous pouvez vous présenter rapidement. Moi. Bonjour, bonjour Jean-Christophe Avard. Euh, je suis directeur adjoint du département scientifique, écologie et biodiversité à l'IRD. Merci pour euh, vos témoignages très éclairants. Et justement, vos témoignages soulèvent un, un des enjeux assez, assez crucial, il me semble, c'est celui de la propriété intellectuelle et de la protection de l'innovation. Alors je voulais savoir, est-ce qu'à la fabrique, vous abordez ces, ces enjeux Et est-ce qu'au Sénégal également, vous avez, vous avez de l'aide sur ces aspects Puisque vous disiez, madame, qu'on voulait, voulait vous prendre votre, votre technologie. Alors, je vais, je vais répondre pour euh, la Fabrique 621. Alors, oui, effectivement, ce sont des enjeux euh, qui, euh, qui, sont pris, euh, qui sont pris en compte euh, à la Fabrique 621, euh, notamment par rapport au protocole de Nagoya et euh, au retour euh, des résultats liés à l'innovation et à l'utilisation des plantes. Donc, euh, justement, on est en train de travailler euh, avec euh, les, des structures telles que l'INPI ou des structures aussi euh, au Sénégal pour euh, cadrer... Euh, euh, nos, nos projets autour de l'innovation, euh, autour des actifs cosmétiques issus de l'Afrique et la protection, justement, euh, de la propriété ancestrale euh, des populations et le retour des résultats aux populations, euh, aux populations locales. Donc, c'est un sujet qu'on prend très, très au sérieux. Bon, au niveau euh, du Sénégal, c'est un peu compliqué. Euh, mais là, euh, les autorités euh, sont en train de euh, travailler et euh, euh, c'est vraiment difficile pour nous euh, parce qu'aujourd'hui, tu sors un produit et euh, ce n'est pas la peine d'attendre demain, euh, le soir, tu euh, vas un produit euh, similaire. Même euh, si la qualité diffère, euh, l'essentiel, c'est euh, de mettre en avant nos produits. Et euh, c'est euh, très, très, très compliqué. Du coup, euh, là, avec euh, les partenaires qu'on a, surtout euh, l'APF, euh, les Belges, là, on est en train de faire tout pour euh, pouvoir euh, sécuriser nos process. Merci. Monsieur, allez-y. Merci beaucoup. Euh, je m'appelle Jean-Paul de l'Université de Copenhague. J'avais été auteur sur le, le, les rapports GIAC sur le fait de serre. Comment est-ce que vous envisiez, comment vous euh, s'adaptez au le, le changement du climat euh, avec cette production Parce qu'on voit que l'Afrique sera très, très, très euh, sévère affectée par euh, le, le fait de serre. Est-ce que vous avez des. Des, des idées, comment on peut s'adapter au euh, le fait de ces à l'avenir. Bon, là, côté euh, climat, surtout euh, avec le projet de la mangue, euh, on a au début eu euh, pas mal de soucis, parce que déjà, euh, au moment de la pluie, euh, la majeure partie des mangues sont, sont morts, je vais dire. Et euh, heureusement, ce qu'on a fait, c'est, euh, avec les partenaires, euh, on a pensé à, à stocker beaucoup de matières premières euh, au début. Du coup, euh, tous nos équipements sont maintenant, euh, fonctionnent avec euh, le solaire. Et euh, avec ça, soit on produit maximum de produits, euh, soit on on stocke maximum de matières premières et après euh, après la saison au moment où euh, au moment de la pluie on reprend euh, la matière première qu'on avait gardée euh, au congélateur c'est euh, cette matière première qu'on utilise et euh, euh, côté climat également ça va nous arranger d'autre part parce que avec euh, la pluie là euh, la matière première pour faire du beurre de mangue est la majeure partie des euh, mangues euh, pourrissent. Du coup, euh, là, on utilise, on récupère les noyaux qu'on va transformer en beurre. Euh, D'une euh, part, euh, c'est avantageux et euh, d'autre part, euh, non. Mais euh, heureusement, là, on est en train de faire de notre max euh, avec ça. Et vous, Diogo, est-ce que vous avez senti cet effet du changement climatique potentiellement euh, déjà ou pas trop pour l'instant Pas trop pour l'instant, je l'avoue, euh, parce que euh, du coup, quand nous, on passe par des fournisseurs qui sont déjà installés euh, depuis des années euh, dans des régions, ils arrivent quand même à faire face au défi du changement climatique et euh, du coup, à avoir toujours euh, du stock. Après, c'est vrai que euh, la question climatique se pose euh, de plus en plus parce que pour d'autres matières premières, par exemple, on utilise des cires végétales. Aujourd'hui, on sait qu'on a de moins en moins de matières. Donc, on essaye de trouver d'autres alternatives pour pouvoir pallier à ces, à ces enjeux. Mais pour l'instant, on ne ressent que sur quelques ingrédients. Après, effectivement, je pense que les années passant, on va, on va avoir de plus en plus de, de, de problèmes par rapport au sourcing de certaines matières premières. Et donc, Vous, vous reliez directement le manque de ces cires végétales au changement climatique Totalement, totalement. Okay. Merci. Oui, il y a une question derrière, Emmanuel, et après Fabrice. Oui, bonjour, je m'appelle saint Emmanuel du Bénin. Je suis le directeur de l'Institut de recherche sur le coton. Ça n'a pas grand chose à voir avec euh, <rire> la cosmétique, peut-être. Mais je voudrais juste savoir, euh, avec la crise actuelle, euh, on a remarqué que les de la pharmacopée chez nous, ont été particulièrement valorisés en Afrique et ailleurs certainement. Alors quand je on peut faire un peu de lien entre la pharmacopée et puis la cosmétique, je ne sais pas si vous voyez la crise comme une opportunité ou bien quel effet ça a eu sur, ça peut avoir sur vos initiatives actuelles. Voilà. Euh, alors au niveau de la Fabrique 121, nous euh, on va dire que la, la, la pandémie a conforté euh, euh, certaines initiatives notamment porté par la diaspora, euh, sur le développement de cosmétiques, justement, qui valorise la pharmacopée euh, de euh, plusieurs pays en Afrique. Euh, et du coup, on a une dynamique beaucoup plus forte autour de la valorisation des, des matières premières venant d'Afrique depuis 2020 qu'avant. Euh, qu Donc, c'est vrai qu'il y a eu une envolée de ces, de ces enjeux-là aussi. Après, euh, est-ce que c'est lié qu'à la pandémie Je ne suis pas sûre. Je pense aussi qu'on a, on a une dynamique, euh, ici, hein, j'entends en France, on a une dynamique de la diaspora qui est de plus en plus, euh, euh, comment dire, euh, engagée à proposer des cosmétiques efficaces, mais des cosmétiques naturelles, euh, qui sortent un peu de toutes les polémiques qu'on peut connaître, euh, des cosmétiques aujourd'hui qu'on trouve pour, euh, pour les peaux noires ou les cheveux afro. Et il y a ce retour au naturel qui est très, très fort. Et je ne pense pas que ce soit que la pandémie qui ait euh, créé ce besoin-là. C'est vraiment un retour aux sources, et une prise de conscience de, de, de l'impact de la cosmétique sur la santé, que ce soit pour les cheveux ou la peau. Donc oui, il y a eu, une, on va dire, une croissance avec la pandémie, mais je ne pense pas que ce soit le seul facteur qui, qui est dynamisé, ces valorisations-là. Fabrice. Bonjour. Euh, Fabrice Gouriveau, chargé d'innovation et valorisation à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Merci d'abord pour vos présentations qui étaient passionnées et assez inspirantes, je dois dire. Euh, J'ai une question moi, concernant votre interaction possible avec la recherche. Est-ce que vous collaborez par exemple avec des chercheurs pour, euh, pour innover Est-ce que, euh, est que vous avez ces opportunités Est-ce que la recherche et l'innovation peuvent vous, vous apporter des choses Totalement, totalement. Euh, justement, là, euh, avec les constats qu'on a faits euh, ces, ces trois dernières années, euh, là, je suis en train de mener un projet justement de la, euh, autour de la valorisation de la pharmacopée sénégalaise euh, pour développer des actifs et des ingrédients euh, naturels, euh, objectivés avec des tests cliniques, euh, des tests euh, voilà, au niveau des molécules végétales, pour pouvoir proposer euh, ces actifs-là euh, à l'industrie de la cosmétique. Donc oui, on, on travaille sur, beaucoup sur la recherche depuis quelques mois, notamment avec l'IRD, donc, euh, donc euh, voilà. Et euh, c'est vraiment un enjeu aussi, euh, pas seulement par rapport à juste l'aspect la, technologique et innovation, mais aussi euh, par rapport à la restitution de la tradition. Parce que on, on, dans le projet, on part vraiment des plantes traditionnelles. La pharmacopée sénégalaise, on va travailler avec des ethnobotanistes, par exemple, euh, avec aussi les tradipraticiens pour pouvoir développer des actifs, euh, objectiver ces actifs et les proposer après dans, dans la, dans, à l'industrie cosmétique européenne, euh, américaine, internationale. Et l'idée, c'est aussi de remettre, je le disais tout à l'heure, la femme au centre de, de, de cette innovation, parce que les traditions viennent des femmes euh, la plupart du temps et euh, on a tendance à l'oublier dans le milieu de la cosmétique. Donc l'idée, c'est vraiment de raconter l'histoire des femmes et de raconter comment l'innovation a été inspirée de leurs pratiques. Et vous, est-ce que vous avez euh, des connexions avec la recherche Et si oui, euh, quelles sont-elles Bon, là, nous sommes en train de faire nos propres recherches pour le moment. Et euh, nous comptons également euh, travailler avec euh, l'école polytechnique de Dakar là-dessus. Mais pour l'instant, tout est euh, là. <rire> Et par exemple, pour participer à cette initiative euh, ici, comment vous avez euh, été invité Par qui est-ce qu'il y avait bien un canal avec la recherche qui vous a amené ici Oui, c'est à l'issue du Forum Jeunesse Sénégal parce qu'on a participé à la quatrième édition du Forum Jeunesse Sénégal et on avait pris le deuxième prix qui était l'incubation à Bondy. C'est là qu'ils qu ont vu nos projets et j'ai été contactée par l'IRD du Sénégal euh, pour euh, mes coordonnées, parce que Sérat en avait besoin. Et euh, c'est par la suite euh, qu'ils m'ont invité Et euh, je, tenais, je tiens à remercier euh, toute l'équipe, parce que ce n'était pas du tout facile, pour mon cas. Euh, rien n'était préprogrammé, euh, j'avais pas de visa, euh, j'avais pas reçu encore euh, le billet. Et euh, grâce à l'équipe, euh, tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est un Merci. premier pas Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On va passer euh, à la session suivante. On va économiser quelques minutes aussi pour la discussion qui viendra après. Ça nous permet donc d'avoir un petit peu plus de temps pour l'échange avec la salle. Merci à toutes les deux. Et j'invite euh, sur l'estrade, le, donc, euh, Aimé Félix, Dama, s'il est là. Euh, Task Marie-Thérèse Dabasené. Elle est en Zoom je sais, du coup, la régie, je ne sais pas s'ils l'ont en connexion. Euh, parce qu'il me semblait qu'il y avait un malentendu là-dessus, sur le présentiel ou, ou pas présentiel, pour elle. Elle est en distanciel. Et Monsieur Merlin Lepince, est-ce qu'il est là Oui, c'est bon. Donc, installez-vous. On Je pense qu'on n'aura pas Marie-Thérèse. Je ne pense pas. Alors, bienvenue à tous les trois. Alors, euh, donc, dans l'ordre, on a Aimé Félix Zama, qu'on a vu hier aussi, qui suivait euh, le, le parcours des, des tentes euh, sur le sujet de la formation. Donc, agronome et responsable du pôle agronomique au centre agroécologique SICHEM, euh, et chargé de projet intensification agroécologique. Donc, il nous vient du Togo. À côté, donc, on a euh, Task Becker qui s'est présenté hier, qui est donc chercheur à, en agronomie au CIRAD, qui travaille à l'UMR Innovation, euh, qui va nous dire un petit peu ce qu'elle a fait sur les questions de changement de pratiques agricoles, avec les cas des, le cas des écolochons. C'est ça. Euh, voilà. Et après, donc, nous avons M. Merlin Lepince, qui est agronome spécialisé dans le développement agricole et rural, et qui est également maraîcher et cons consultant en agroécologie qui nous vient de la région PACA en France. Bienvenue à tous les trois. Donc, on va faire euh, une, une sorte de croisement de regard entre vous trois sur, en tant que... Ah, elle est connectée aussi, alors. Donc, Marie-Thérèse, elle est aussi avec nous. Est-ce qu'elle nous entend Marie-Thérèse, vous êtes là oui, très bien, je vous entends. Bonjour, donc Marie-Thérèse qui, qui est en connexion depuis le Sénégal, qui est doctorante en sociologie euh, à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Elle travaille sur la place des femmes en agroécologie au Sénégal. C'est une question d'ailleurs qui a été posée hier euh, lors des, des débats. On va pouvoir peut-être y revenir. Donc je disais, on, on allait faire euh, une sorte de croisement de regard, de, de parcours de, entre jeunes professionnels français et jeunes professionnels africains qui ont eu euh, donc un parcours de formation en agroécologie et qui, aujourd'hui, dans leur euh, travail, dans leur euh, vie professionnelle, l'agroécologie se traduit euh, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on va voir tous ensemble. Et donc, euh, la première question que j'aimerais vous poser, donc je vais quand même euh, peut-être commencer du coup par Marie-Thérèse qui est à distance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours Comment vous êtes venu à l'agroécologie Comment vous avez été formé là-dessus et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui D'accord. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, oui, on vous entend très bien. <rire> D'accord. Alors, moi, je m'appelle Marie-Thérèse Dabassel. Donc, je suis actuellement doctorante en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et depuis le 1er octobre, donc, j'ai eu un nouveau poste comme euh, junior professionnel au sein de l'ONG CRS, donc raison pour laquelle je n'ai pas pu faire le déplacement. Alors, il euh, faut dire qu'en 2017, après mon master en sociologie du développement, donc je me suis engagée dans une thèse en 2016, d'abord sur la thèse Aïe. Les aléas du direct. où j'ai travaillé avec un collectif, un collectif de femmes qui s'activent sur des mais aussi sur des activités de protection et de conservation d'une réserve naturelle. Et j'ai eu à travailler deux ans avec elle, avec l'ONGN Santé. Mais en 2018, donc, j'ai intégré le programme PARFAO de l'IRD. Donc, le programme PARFAO, c'est promouvoir l'agroécologie par, la par la recherche et la formation en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un programme de renforcement de cas qui était coordonné par l'IRD en partenariat avec. Aïe, aïe, aïe, la connexion n'est pas bonne. Bon. Bon. Marie-Thérèse, on va revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous nous entendez. Et je ne sais pas si vous pouvez faire quelque oui, chose sur la rentre. qualité oui. de la connexion. Parce que ça coupe régulièrement. Ah Vos phrases. Ça coupe. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque ouais, chose. Que d'accord. Alors, du oui. coup, c'est As qui oui, va récupérer la parole pour nous dire aussi un petit peu son parcours en agroécologie et ce qu'elle en fait aujourd'hui. Euh, oui, d'accord. Donc, moi j'ai fait des études d'ingénieur agronome, donc avec un tronc commun pendant trois ans en agriculture, agroalimentaire, environnement, et une spécialisation ensuite en agronomie. Et pendant cette spécialisation, j'ai fait un double diplôme avec un master en agroécologie en Norvège. Et suite à mon diplôme, j'ai travaillé pendant deux ans et demi pour l'ONG Agronome et Vétérinaire sans frontières. Euh, avec un statut de volontaire en, de solidarité internationale. Et donc, j'ai travaillé pendant deux ans et demi euh, au Togo, euh, à Dapaon, euh, sur deux projets en agroécologie. Et donc, j'appuyais la mise en œuvre des activités, et notamment euh, des champs écoles sur les cultures pluviales et les cultures maraîchères, et aussi la capitalisation d'expériences. Et donc, suite à cette expérience, j'ai commencé ma thèse euh, au CIRAD, à l'UMR Innovation, qui portait sur euh, l'évaluation des effets de ces champs-écoles, euh, quelques années après leur mise en œuvre, euh, sur, euh, en étudiant les changements de pratiques des agriculteurs, euh, comment ils changent leurs pratiques, et quelles sont leurs dynamiques d'adaptation euh, des, des pratiques et d'expérimentation. Et donc, j'ai soutenu ma thèse euh, cette année. Et maintenant, je suis euh, donc chercheuse à l'UMR Innovation sur les questions de gestion du travail dans les exploitations familiales en lien avec euh, l'agroécologie et euh, la mécanisation aussi, avec une expatriation qui est prévue euh, au Bénin. Voilà. Prochainement. Mmh. Merci. Euh, Merlin, est-ce oui. que vous pouvez nous dire aussi, vous, comment ça a démarré et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de l'agroécologie oui bonjour à tous merci euh, du coup moi j'ai démarré mes études euh, par un BTS en gestion maîtrise de l'eau orienté sur euh, l'aménagement des rivières des cours d'eau et l'irrigation en agriculture à euh, la suite de quoi j'ai travaillé deux ans pour une entreprise de, de génie végétal sur les cours d'eau avec notamment une mission euh, au Burkina sur la stabilisation des berges pour euh, lutter contre l'ensablement d'une retenue d'eau et du coup euh, à, pendant ces deux ans, enfin boosté par mon expérience au Burkina et euh, poussé aussi par, euh, par mon patron de l'époque, j'ai repris mes études euh, ici à Montpellier pour euh, du coup, la formation d'ingénieur agronome spécialisé en développement agricole et rural euh, dans les pays du Sud. Euh, après mes trois ans d'études ici, j'ai voulu revenir un peu plus euh, sur des choses pratiques, enfin euh, pratico-pratiques, et donc j'ai orienté plus mes expériences sur... Euh, du maraîchage, visiter des, des exploitants qui mettaient en, pla en, en place des pratiques d'agroécologie euh, concrètement sur le terrain. Et du coup, depuis deux ans, maintenant, je travaille pour euh, Potager et Compagnie. C'est une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire basée dans le Var, qui a été cofondée par euh, Julien Vert et Laurence Berlemont. Et donc, nous sommes deux ingénieurs agronomes, moi-même et Loric Ferreri. Et donc, euh, à Potager et Compagnie, on a trois activités principales. La première, c'est la production de fruits, légumes et œufs bio vendus en direct et localement. Donc sur une ferme de 1 hectare et demi, on a mis en place un verger maraîcher avec des techniques de maraîchage sur sol vivant. On a un poulailler euh, enfin, un élevage de 50, une cinquantaine de poules pondeuses en poulailler mobile. Et donc on vend euh, voilà, une trentaine de paniers par semaine euh, plus on fournit une, une cantine scolaire et euh, des restaurants gastronomiques. Notre deuxième activité, c'est un centre de, de formation aux techniques d'agroécologie qu'on met en place euh, sur la ferme. avec euh, voilà, Par exemple, euh, sur technique, euh, comment mener un verger en agroécologie, euh, des initiations à l'apiculture, euh, les techniques de maraîchage sur sol vivant, etc. Et notre troisième activité, c'est euh, accompagner des communautés via euh, des entreprises, des communes, des collectivités, ou voire même des associations à mettre en place des petites fermes nourricières en agroécologie pour cette communauté. Ok, merci beaucoup pour ce panorama. Et donc, euh, M. Félix, la même chose, allez-y. Euh, donc pour moi, ça a démarré par euh, le fait que je sois né sur une ferme, donc la ferme Sichem. Euh, donc l'orientation, on va dire après mon bac, a été tout de suite portée vers le une licence en sciences agronomiques, plutôt production végétale, donc le lien avec, avec la terre, et, où j'ai reçu une formation qui m'a donné la capacité, on va dire, d'ouvrir au niveau plutôt de littéraire technique, donc une formation purement technique. Euh, et euh, à la sortie de, de cette formation, j'ai eu une expérience professionnelle, une première expérience professionnelle dans le conseil agricole. Donc j'étais en face des agriculteurs, à réfléchir avec eux pour apporter des solutions. Donc, j'ai senti que ma formation, qui me qui mettait au niveau de purement technique, euh, ne me permettait pas de, de comprendre toute euh, la diversité des problématiques auxquelles ces agriculteurs et agricultrices sont face. Donc, en discutant avec des stagiaires qui étaient de passage, j'ai repéré une école super gros, où on m'assurait on que ça allait pouvoir me... M'apporter davantage sur la compréhension de, de ces différentes dynamiques euh, auxquelles je faisais face. Donc, euh, j'ai intégré SUPA GRO pour un, un parcours plutôt master, Master 3A. Euh, donc, durant ces deux années, je pense que l'approche systémique, euh, euh, la prise de recul, hein, en fait, tout, tout cette approche qui ont été développée tout au long du parcours m'ont permis de prendre le recul sur ces réalités que je vivais euh, quelques années. Euh, ou quelques mois auparavant, et euh, a aussi apporté une autre posture. Euh, donc, euh, mes a priori avant, c'était beaucoup plus euh, des agriculteurs. Euh, ils, sont, ils aiment les méthodes archaïques, euh, ils sont compliqués dans leur changement, euh, enfin, à adopter de, de nouvelles pratiques. Et voilà. Donc, euh, tout ça a été petit à petit déconstruit. Euh, et je, je peux dire que euh, j'ai basculer petit à petit vers l'agroécologie à travers la, la méthodologie du diagnostic agraire, où euh, pendant cette formation, on, on allait euh, au contact des agriculteurs et on construisait toute notre compréhension euh, de leur réalité euh, voilà, au, avec eux. Donc en déployant ce, ce diagnostic agraire au cours de cette formation, j'ai compris qu'il ne fallait pas ingurgiter une somme de connaissances, une somme de pratiques, euh, enfin, euh, réplicables partout mais comprendre déjà l'agriculture, la, l'agriculteur et l'environnement dans lequel, euh, euh, où, il, où elle euh, évolue. Euh, donc, euh, c'est ce qui m'a permis, après cette formation, de, euh, en, en rentrant au Togo, de proposer un projet, donc en déployant ce diagnostic à l'échelle d'une plaine euh, au sud du Togo, une plaine irriguée par un fleuve, qui permet le maraîchage en compte saison, donc une plaine où se produit essentiellement des légumes feuilles destinés à, à la consommation du, du Togolais, euh, voilà, lambda. Euh, donc euh, en montant ce projet, on a reçu le financement et on a pu, on va dire, euh, développer deux challenges, euh, c'est de proposer des innovations commerciales, qui incite à l'adoption de l'agroécologique, des pratiques agroécologiques, puisque dans deux précédents projets menés par cette organisation AgroDR, on remarquait qu'on faisait des formations, on faisait l'accompagnement, mais l'adoption ne se faisait pas. Donc, cette prise de recul de se dire, bah, est-ce qu'il y a un marché pour valoriser tout ça et encourager, augmenter le revenu des, des, des, a, des acteurs maraîchers pour pouvoir les amener petit à petit à adopter cela. Donc, on a euh, été sélectionné dans le cadre du programme PAFAO, donc promotion de euh, l'agriculture la, familiale en Afrique de l'Ouest, porté par le, le Comité français de solidarité internationale et le, la Fondation de France, donc, où on a mis en place des innovations autour du SPG, donc du système participatif de garantie, d'ailleurs qui a été discuté euh, hier, où j'ai suivi avec grand intérêt tout ce qui se faisait. Et euh, aujourd'hui, on va plus... Euh, vers l'harmonisation au niveau BIOSPG Togo, de ce système participatif de garantie. Initialement, c'était prévu qu'on développe à l'échelle de ce projet-là un système, mais aujourd'hui, on, on s'oriente plus vers euh, une harmonisation. Et euh, aussi d'autres innovations commerciales, comme les Sikuku, justement, aller sur les marchés populaires de, de Lomé, donc la capitale, pour proposer euh, cette production maraîchère-là et valoriser, on va dire, le travail de, de ces femmes maraîchères c'est ce qu'on retrouve. En tout cas, c'est des femmes qu'on retrouve la plupart sur, sur ce territoire. là Donc, on va dire euh, l'agroécologie a, a fait son petit chemin à, à partir de Montpellier essentiellement jusqu'au Togo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, beaucoup d'ambition, beaucoup de choses que vous allez probablement mettre en œuvre. Et je, je vois que Marie-Thérèse est de retour. Est-ce que Marie-Thérèse, vous pouvez continuer et finir sur le, la présentation de votre parcours, s'il vous plaît D'accord, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, ça coupe plus. On verra bien. <rire> oui, on verra bien. Donc, ce sont les aléas du direct. Donc, comme je disais, donc, euh, je suis sociologue de formation. Donc, euh, après un master recherche en sociologie ici au Sénégal. Donc, euh, j'ai engagé une thèse en 2016. D'abord, ce n'était pas sur la thématique de l'agroécologie, mais c'était plutôt sur l'économie verte en lien avec l'entrepreneuriat féminin. Donc, euh, j'ai travaillé pendant deux ans avec un collectif de femmes dans la région de Thiès Donc, qui était plus dans du micro-jardinage bio, mais aussi des activités de conservation et de valorisation des réserves d'une ressource naturelle et dans l'agro, et dans l oui. Et j'ai travaillé à la santé dans ce sens. Mais je me suis plus intéressée à l'agroécologie en 2018, quand j'ai intégré le, la cohorte de doctorant du programme PARFAO. Donc, il y a un programme qui vise à promouvoir l'agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l'Est. Donc, c'est un programme qui est coordonné par l'IAD, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, après, dans le cadre de ce programme, j'ai eu à bénéficier de formations, des formations transversales en technique agroécologique, aussi en dégradation des sols, qualité des sols. Mais, faut dire que ma formation académique ne me permet pas de créer de nouvelles procédés ou de chercher à valoriser de nouveaux produits, mais l'objectif c'était plutôt de voir comment accompagner les producteurs, par exemple dans les freins et contraintes liées à l'agroécologie. Donc c'est ainsi que après trois ans de thé j'ai carrément changé de sujet pour m'intéresser à la place des femmes dans l'agroécologie au Sénégal. Donc c'est suite à une visite dans mon village natal donc qui est à 12 km de fatigue, où j'ai eu la chance de rencontrer des femmes que je connaissais, donc qui se sont lancées dans du maraîchage bio avec l'appui de l'ONG Caritas et de deux associations françaises. Donc en photo, ce sont ces dames. Donc après, j'ai vu comment elles s'organisaient avec leurs faibles moyens pour mettre en place des techniques agroécologiques. Donc après, il y avait une répartition vraiment intéressante du travail agricole où ce sont les femmes qui étaient les plus âgées qui puisaient de l'eau et les plus jeunes étaient chargés de l'arrosage. Donc je me suis dit, elles faisaient des choses vraiment bien au niveau de la commune parce que le revenu leur permettait d'assurer d'améliorer leurs conditions de vie, notamment euh, la scolarité des enfants, tout ce qui était santé des enfants. Alors, je me suis dit que ça peut être un sujet intéressant. Donc, c'est ainsi que j'ai travaillé sur la place des femmes dans l'agroécologie. Et l'objectif est de questionner les rapports de genre et de voir aussi les opportunités et contraintes de l'agroécologie en termes d'autonomisation socio-économique des femmes, mais aussi d'émancipation féminine. Donc, depuis 2018, je suis avec ces femmes. Et en 2020, j'ai intégré le programme One Planet Fellowship, donc qui vise à accompagner les petits agriculteurs africains face au défi du changement climatique. Et dans le cadre de ce programme, donc, euh, dans un premier temps, on ambitionne, pour moi, mon projet personnel, c'est de mettre en place une plateforme. D'abord, la plateforme, elle permettra un peu de fédérer l'ensemble des GIE de femmes qui sont dans l'agroécologie, parce que j'ai remarqué au Sénégal, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'agroécologie, mais de façon... C'est des, des cas isolés, donc euh, elles ne se connaissent pas. Donc ça peut être un véritable partage d'expérience. Ce, ce sont des femmes qui, qui, vont, qui sont demandeurs d'une formation, donc ils veulent faire du partage d'expérience et montrer que leur pratique agroécologie marche et que ça peut être un moyen d'autonomisation économique pour les femmes. Même si derrière, il y a plusieurs questions qui se posent, comme l'accès à la terre, donc euh, la formation aussi qui, qui, qui, qui, qui manque, elles sont demandantes. Et c'est dans ce cadre aussi que en, depuis le premier octobre, j'ai un poste comme junior professionnel au niveau de l'ONG CRS. Donc, il s'est lancé récemment dans la recherche action. Donc, l'objectif, ça sera à partir de mes résultats de terrain de pouvoir valoriser, capitaliser les résultats de recherche, pouvoir comment montrer, monter un projet dans ce sens et pouvoir accompagner les femmes dans leur pratique agroécologique. Donc, en, en gros, voilà mon parcours Donc, de sociologue. Je me retrouve en, en tant que junior professionnel en montage et gestion de projet. Merci beaucoup Marie-Thérèse pour cette présentation. Euh, Merlin, quand on s'intéresse à ce sujet de l'agroécologie, qu'on en fait son métier, euh, souvent donc, il y a des gens qui vont directement depuis la formation initiale jusqu'à à sortir euh, professionnel de l'agroécologie. puis il y a des gens qui viennent un peu tardivement avoir des reconversions professionnelles parfois et euh, le su un sujet comme l'agroécologie est un sujet euh, ce n'est pas simplement une opportunité économique pour travailler hein. c'est mmh. une posture c'est un combat certes pacifique mais c'est un combat quand même euh, et donc j'imagine qu'il faut qu'il y ait un déclic à un moment donné pour aller là-dedans pour vous c'était quand le déclic c'était quoi c'était comment um... Ah, du coup, en y réfléchissant, en cherchant un peu, je pense que c'était lors d'une mission euh, au Burkina là, pour le Centre National d'Agriculture Biologique, où ma mission était de, de rencontrer des acteurs de l'agriculture bio et de, de faire un peu, de, de concentrer un peu toutes leurs techniques qui étaient mises en place sur leur ferme. Et du coup, j'ai rencontré des, des paysannes et des paysans qui mettaient en place des techniques de zaï, qui plantaient des arbres dans leurs parcelles, qui qui fabriquaient leurs propres engrais, leurs propres biostimulants, etc. Et je pense que c'est vraiment en rencontrant ces gens-là, ces acteurs qui le faisaient vraiment sur le terrain, et je pense que c'est eux qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de, de faire la même chose, en fait, tout simplement, et d'être vraiment dans, dans les actes, quoi, dans le cœur de l'action, et de mettre en place les techniques. Alors, ils ne faisaient pas forcément ça pour faire de l'agroécologie ou promouvoir l'agroécologie, mais c'était vraiment euh, gagner en autonomie, euh, pouvoir baisser leurs coûts de production aussi. Et voilà, ils mettaient en place des techniques qui étaient assez, euh, pour moi, logiques, assez, euh, enfin voilà, en tout cas, très inspirantes. Et du coup, c'est pour ça qu'à la sortie de l'école, j'ai voulu revenir sur des choses plutôt pratico-pratiques et, et vraiment mettre en place ces choses-là. Pas forcément pour promouvoir l'agroécologie, mais je me dis qu'en le faisant, euh, moi-même, en le mettant en place, en pouvant vivre et, et, et montrer aussi que ça marche, peut-être que ça peut aussi inspirer et du coup développer un peu l'agroécologie la, euh, au sens large. Quoi. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'au-delà de, du côté inspirant de ce que vous avez observé, il y avait aussi un côté qui est renvoyé, une image qui était renvoyée en disant il y a une voix qui est en train d'être prise là qui n'est pas du tout la bonne. Il y avait une sorte de prise aussi de conscience quelque part ou, ou même <coughs> euh, d'auto-évaluation en disant mon modèle peut-être dans lequel je m'inscris aujourd'hui ne me convient plus parce qu'il euh, y a d'autres voies ou peut-être que ce n'est pas allé jusque-là. Bah, disons... le. Euh pendant mes études, du coup, on a beaucoup appris sur euh, qu'est ce qu'est l'agriculture conventionnelle, où elle allait, comment ça se passe et du coup, on voyait. Enfin, je me suis bien rendu compte de l'impasse un peu dans laquelle on était. Et du coup, euh, quelles solutions, qu'est ce qu'on, vers où on peut tendre et qu'est ce qu'on pourrait faire. Et du coup, voilà, c'est en rencontrant tous ces gens là qui, qui arrivent à mettre en place des choses, euh, voilà, qui gagnent en autonomie, qui sortent un peu de ce système là et qui mettent en place des choses qui marchent quoi, et qui sont hyper intéressante pour moi. Et du coup, voilà, toutes ces solutions. Euh, ok, merci. Tusk, pour vous, c'était quand l'évidence euh, <rire> C'est une question difficile. <rire> euh, bah, bah, moi, je suis issue aussi du, du milieu agricole. Mes parents sont, sont agriculteurs. Et euh, ils ont toujours euh, adapté et essayé de nouvelles choses. Ils ont euh, transformé une partie de leur production de lait euh, à la ferme. Ils, ont, euh, ils se sont engagés dans l'agriculture de conservation et le semi-direct. Euh, ils se sont aussi engagés vers euh, plus d'autonomie fourragère de leur exploitation. Donc j'ai toujours été un petit peu baignée dans ce milieu d'agriculteurs qui remet en question ses objectifs, euh, va chercher de l'information et adapte ses pratiques. Et c'est juste que ce n'était pas appelé forcément agroécologie. Et euh, donc il euh, n'y a pas vraiment eu de, de déclic en tant que tel. Après, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai fait mon master en, en agroécologie, ça m'a permis de, de mieux théoriser euh, un petit peu ce que je, ce que je connaissais. Euh, ça m'a aussi euh, introduit au côté euh, euh, vision systémique des systèmes agricoles, mais aussi alimentaires, euh, qui, qui, que je connaissais un peu moins. Euh, donc peut-être ça, ça m'a permis de formaliser euh, et de mettre un cadre, de mettre un mot sur... Euh, sur ces différentes choses et de voir comment euh, agriculture de conservation, agriculture biologique euh, peuvent se positionner par rapport à l'agroécologie. Mais, euh, mais voilà. OK. Merci. Et Mais Félix, pour vous, c'était quand le moment évident aussi pour aller dans ce monde de l'agroécologie Vous avez parlé de Montpellier, qui a joué un rôle dont, pendant la formation. Mais peut-être qu'au fond de vous, il y avait déjà quelque chose qui, euh, qui euh, sommeillait et qui demandait qu'à être réveillé oui, tout à fait. Donc, euh, je pense le, là où la femme dont je parlais tantôt, justement, c'est un, un centre qui, qui promeut l'agroécologie. La, mais ce n'était pas forcément évident d'en de, prendre conscience et d'en de, faire un, un cheval de bataille, on va dire. Euh, C'était plutôt pendant la formation, euh, ma formation en master à, à Montpellier, euh, où ça. On va dire euh, un prof en démontrant, c'est très imagé, comment le soja produit au Brésil pouvait tuer un cheval en Bretagne, que j'ai pris conscience. On va dire bon, que ah, donc euh, il faut oui, contextualiser pardon l'agriculture euh, et prendre le recul avec euh, euh, ce dont j'ai baigné, ce dans quoi j'ai baigné jusque, jusque là. Et euh, je pense que ce qui m'a davantage réconforté, c'est euh, le fait que le cadre de réflexion autour de, euh, du déploiement, on va dire, de l'agroécologie n'était pas euh, un cadre ou une injonction à aller vers ça, mais plutôt proposer des outils à mobiliser chacun dans son contexte euh, à réfléchir sur les problématiques et à apporter des solutions. Donc je pense que c'est ce qui m'a davantage réconforté, je ne venais pas avec une somme de, de connaissances, mais j'étais je, je, en collaboration, on va dire, avec les acteurs, euh, les agriculteurs quotidiens. C'est vraiment ce cadre-là de dire, bah, ce n'est pas une injonction à faire quelque chose, mais plutôt co-construire euh, ensemble, en, dans un modèle participatif ouvert, que, que ça m'a le plus réconforté de m'engager pour dire bah, l'agroécologie peut en effet apporter quelque chose localement au Togo voilà. Ok, merci beaucoup et, et donc je reviens à Marie-Thérèse vous, vous avez donc moi j'ai capté deux choses dans ce que vous avez dit tout à l'heure il y a déjà donc le, la place des femmes, j'imagine qu'en tant que femme vous êtes encore plus sensible à, à la cause et que ça a dû peut-être jouer dans votre envie d'aller là-dedans puisque vous êtes partie de la sociologie vers l'agroécologie comme vous l'avez dit tout à l'heure mais il y avait aussi le retour aux, aux racines parce que vous avez parlé de votre village natal, vous êtes retournée et donc dans quelle mesure la combinaison de ces deux, deux facteurs a, a, a pesé dans la balance pour que vous soyez engagée comme ça dans euh, la voie de l'agroécologie D'accord, il y a ces deux facteurs. Bon, en tant que femme, j'ai vu des femmes se sont lancées dans l'agroécologie parce qu'il faut dire que avec, dans les zones, les femmes qui, vont, qui font de l'agroécologie, les hommes sont restés dans du conventionnel, toujours dans du conventionnel. Donc en tant que femme, je me suis dit que mais pourquoi pas donner plus de visibilité à ces femmes, elles font un travail exceptionnel, même s'il y a les questions de genre tout derrière, mais elles font un travail exceptionnel aussi à, au niveau de mon village natal, donc retour aux sources, donc ce sont des femmes qui font bouger les choses dans ma communauté. Mais au départ, il faut dire que les hommes, ils étaient réticents à l'idée que les femmes partent au travail, parce qu'il y avait les problèmes de... Le, le, le, rôle, le rôle de, de femmes femme au foyer qui posait problème, donc euh, à qui elles allaient confier les enfants, à qui elles, elles, elles délégueraient les tâches ménagères. Mais après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à la première année, quand les femmes ont commencé à générer des revenus, mais aussi que ces revenus étaient réinvestis dans les ménages, mais aussi que les femmes, elles assuraient les repas journaliers. Donc, les, les, les hommes n'étaient étaient plus réticents. Donc, après, on, se voit, on voyait des hommes qui encourageaient même l'activité des femmes. Donc, euh, ce qui m'a plus marqué c'est une femme que j'ai eu à interroger. Donc, elle me dit, au départ, mon mari était réticent, mais à la première année, même quand je ne plus au niveau de mon jardin, il me dit, « Mais pourquoi Pourquoi tu restes ici Donc, vas-y, comme les autres femmes. » Donc, euh, euh, les hommes, ils voient que ça rapporte quelque chose et que c'est bénéfique pour la famille. Donc, ce qui m'a plus motivée, vraiment à, à continuer dans cette lancée, à, à, à un peu valoriser ou visibiliser ce, ce travail des femmes qu'elles font dans l'agroécologie. Et justement, je ne sais pas si vous étiez avec nous hier quand il y avait cette question de la proportion des femmes en agroécologie. Je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez un petit peu regardé ce, ce, ce volet-là. Est-ce que parmi mm -hmm. tous les gens euh, sur un territoire que vous étudiez, tous les gens qui pratiquent l'agroécologie, est-ce qu'on peut avoir une idée de la proportion des femmes qui la pratiquent euh, Dans mon dans mon terrain d'étude, je peux dire que moi, je suis plus dans la région de pratique, donc c'est en milieu rural. Donc, je peux dire 80% de ceux qui pratiquent l'agroécologie sont des femmes. Donc, on retrouve à peu près 20% d'hommes. Ils sont dans l'agroécologie et ça, c'est grâce aux femmes. Donc, parce qu'elles, elles vont faire des formations et quand elles reviennent, elles expliquent leur formation à leur mari qui voit l'intérêt de faire l'agroécologie et eux, ils s'y mettent aussi. Parce qu'elles, elles, elles ont eu la chance d'expérimenter les deux parce qu'avant, elles étaient dans du conventionnel. Mais après, elles ont vu tout ce que ça a causé comme nuisance, notamment au niveau de leur santé. Et quand elles sont elles ont commencé les techniques agroécologiques elles ont vu la différence et maintenant elles sont en train d'encourager les hommes à laisser le conventionnel pour venir dans l'agroécologie Ok, merci beaucoup et justement vous avez parlé de la formation et on va faire la connexion avec aussi le sujet de la formation qu'on a évoqué hier euh, Merlin, aujourd'hui vous êtes aussi formateur, si j'ai bien compris dans votre parcours, mmh. ou consultant, euh, vous consultant vous donnez des... Mmh. Voilà et, et quand on s'intéresse à l'agroécologie et qu'on a été formé, quelque part Soi-même, est-ce que la formation telle que vous l'avez reçue vous, donc je commence par Merlin, est-ce qu'elle est suffisante pour pratiquer l'agroécologie ou est-ce que, on va dire, c'est peut-être la moitié et puis l'autre moitié elle vient avec la pratique Et ensuite, qu'est-ce que le dernier bout de la question, c'est comment vous-même vous transmettez le savoir finalement, que ce soit pratique ou théorique Est-ce que vous avez cette envie de transmettre derrière euh, bah, du coup, dans ma formation, bah, j'ai appris à avoir un peu des, les, les visions systémiques, des modèles, etc. Mais clairement, ce n'est pas à l'école que j'ai appris à être maraîcher. Enfin, C'est vraiment plus sur le, sur le terrain, en pratiquant et en travaillant chez, chez des maraîchers. Après, euh, quand on accompagne euh, des, des collectivités, des communes ou entreprises à mettre en place euh, des potagers et des fermes maraîchères, les compétences que, qui me sont utiles de l'école, c'est plutôt la gestion de projet, l'organisation, la communication aussi. Mais les techniques d'agroécologie en tant que telles, elles étaient beaucoup théorisées à l'école, mais en pratique, alors on sait qu'il faut planter des arbres, il faut faire de l'agroforesterie, mais concrètement, comment on plante un arbre, comment on met de l'irrigation, quelles espèces on choisit, ça, c'est vraiment sur le terrain qu'on l'apprend et en le faisant, tout simplement. Quoi. OK. Et en termes de transmission, du coup si un jour vous êtes formateur, est-ce que vous allez vous focaliser mmh. sur un volet particulier ou que vous savez déjà que vous ne pouvez pas former des gens qui vont être tout de suite opérationnels et que mmh. ça passe par la pratique beaucoup bah, Du coup, dans notre centre de, de, de formation, on fait, pour l'instant, on fait surtout euh, appel à des intervenants. Que on, on fait les formations à, à plusieurs voies. Donc nous, on donne euh, notre expérience et après, des formateurs un peu plus euh, qui, qui, voilà, qui, qui expliquent un peu plus les choses en profondeur. Mais de, pour ma part, c'est plus euh, le côté technique en fait, le côté pratique comment on met en place, comment ça se passe et euh, quel retour, euh, même pas, pas forcément scientifique, mais quel retour j'ai en tant que producteur de, de mettre en place telle ou telle technique. Qu'est ce que ça donne? Qu'est ce que ça rend? Est ce que j'en suis content? Est ce que ça me plaît? Est ce que ça, on peut améliorer? Là, on peut encore expérimenter de ce côté ci, de ce côté là. On fait aussi pas mal d'expérimentations sur la ferme, sur différentes techniques. Et après, c'est surtout partager ce retour là avec d'autres maraîchers, d'autres professionnels. Ok, merci. Est-ce que pour vous c'est, est-ce que le bagage formation était suffisant aussi ou c'était pas assez euh, Bon, de la même manière que pour Merlin, ça, ça a été très utile pour avoir les bases théoriques et conceptuelles, mais après c'est vrai que j'ai beaucoup plus appris en allant sur le terrain en étant au Togo avec des agriculteurs parce que. Euh, il y a beaucoup de diversité en agroécologie et c'est très dépendant du contexte, donc forcément le, le, la pratique, le terrain, c'est très très important. Et euh, après, le, ma formation, ça m'a permis d'avoir euh, les bases, mais c'est vrai que c'est en, en étant doctorante, en étant euh, un petit peu apprentie chercheuse, euh, que j'ai pu euh, approfondir ça et voir comment le mettre en pratique aussi euh, dans, dans la recherche qu'il faut faire par soi-même. Oui. C'est la meilleure <rire> formation. Y a. Oui. Mais j'imagine que pendant la formation, on vous a aussi appris à aller sur le terrain, à voir les choses de, avec certaines lunettes, etc. Donc, ça contribue aussi. Oui. oui. Et mais Félix, pour vous, c'était comment la formation et sa traduction sur l'opérationnel Est-ce que c'était suffisant là aussi ou il fallait euh, un peu s'auto-former aussi Oui, je pense euh, je rejoins parfaitement ce que euh, TESC et... Euh, Merlin vient de dire la, la formation pose euh, un jalon et quand on s'engage dans un contexte, la particularité justement du contexte fait qu'on doit déployer effectivement toute la connaissance acquise mais en tenant compte des spécificités locales euh, je pense que c'est vraiment le cadre dans lequel l'agroécologie en tout cas prend tout son sens pour moi euh, d'apporter de, des solutions localement euh, donc la formation, oui, pose une base, mais tout est à réfléchir euh, localement avec les acteurs. Et ça a été le cas, euh, ce que j'ai vécu ces, ces derniers moments avec les agriculteurs. Et il fallait transmettre aussi, on va dire, euh, co-construire et transmettre, euh, améliorer, apporter le, euh, davantage d'éléments. De, de, euh, on va dire avec les collègues, les collègues avec qui on travaille, qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément suivi le, le mec, même cursus. Donc, il faut prendre un temps, expliquer ce qu'on pense, euh, qu'ils apportent euh, leurs connaissances à, à eux également. Et on, on va ensemble, on va dire, travailler, accompagner les acteurs sur le terrain. Donc, oui, la formation pose une base, mais l'essentiel, c'est sur le terrain. OK, Merci. Et donc pour vous, Marie-Thérèse, en tant que sociologue avec cette casquette de sociologue initiale, est-ce que vous considérez que c'est une, comment dire, une spécificité qui vous a permis une autre lecture de l'agroécologie, parce que vous allez peut-être avoir un regard différent sur le sujet quand on a une, des lunettes de sociologue, ou est-ce que vous êtes reparti vous formez en agroécologie comme n'importe quel autre profil en fait, quand on est sociologue, on regarde les choses d'une autre manière. Donc, euh, moi, dans l'agroécologie, je me suis plus intéressée au rapport de genre. Mais il faut dire que quand on va interroger des femmes qui sont dans l'agroécologie, l'idéal sera, serait aussi de connaître quelques pratiques agroécologiques. Donc, euh, un peu la formation que j'ai eue un peu en technique agroécologique m'a permis, un peu sur le terrain, quand les femmes, elles me parlaient de leur technique, je n'étais pas lésée. Donc, j'arrivais à comprendre. Et aussi, sur le tas, elles m'ont formé à quelques techniques locales qu'elles utilisent. Conséquent, quand on est sociologue, on voit les choses d'une autre manière. Mais ça serait bien aussi de pouvoir diversifier les profils, parce que l'agroécologie, elle est vaste, donc on peut avoir plusieurs domaines de recherche dedans. Donc, je pense que ça serait intéressant de pouvoir diversifier les profils. Et aussi, en tant que sociologue, avec aussi ma formation académique, mais pouvoir varier aussi, et aussi, entre guillemets, être euh, comme un, par exemple, je ne dirais pas un agronome, mais on va se connaître quelques techniques euh, agronomiques, mais surtout des techniques agroécologiques que les populations locales utilisent, et aussi pouvoir context contextualiser ça au niveau local pour plus aider les populations vraiment à plus se, se voir dans l'agroécologie, à plus continuer dans cette lancée. OK, merci beaucoup. Donc, euh, une dernière question avant de donner la parole à, à la salle. Hier, il y avait donc un, un petit débat, une petite confrontation sur le sujet de agroécologie Europe versus agroécologie Afrique. Donc, on a la chance d'avoir une parité parfaite de deux Européens avec deux Africains autour de la table. Euh, donc, on a compris que l'agroécologie était un concept pluriel. On pourrait parler d'agroécologie avec S à la fin, parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui se pratiquent, et il y a beaucoup de spécificités, de choses à adapter sur mesure. Mais sur le fond, est-ce que, si on parle d'agroécologie version européenne et agroécologie version africaine, est-ce qu'il y a vraiment des différences de fond que vous voyez, vous qui connaissez du coup un, un peu ce qui se pratique dans les deux, les deux zones Qui veut répondre Mon, de mon point de vue, euh, euh, purement technique et purement pratique, je ne vois pas vraiment de, de, de différence. On utilise euh, des, les techniques un peu de base de d'agroforesterie, de, de produire euh, ces biostimulants et les choses comme ça. Et j'ai vu ces, ces techniques là mises en place et euh, dans mon contexte français et en Afrique. Donc euh, de ce point là, je n'ai pas vu vraiment une différence, euh, en tout cas au niveau pratique euh, technique. Quoi. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur le sujet Moi, je dirais, euh, dans, dans, de ce que j'ai eu, en tout cas au contact des agriculteurs ici, pendant nos, nos différentes sorties sur le terrain, euh, pour, pour ce qui est de l'agroécologie, c'était beaucoup plus pour les agricultures du Nord, euh, une désintensification, si je peux le dire comme ça, mmh. euh, mais pour les agricultures du Sud, c'est essentiellement une intensification, mais agroécologique. Donc, c'est d'ailleurs la, la terminologie qu'on qu mobilise souvent, que, on va dire, dans, dans l'équipe au Togo, mobiliser ces processus biologiques pour intensifier la production. En, la, la, en Afrique, le défi, c'est augmenter la production. Parce que la, la moyenne des rendements de par le monde, elle est beaucoup plus faible en Afrique que comparée aux autres parties du monde. Donc, le défi, c'est plutôt une intensification agroécologique dans notre contexte. Euh, C'est ce que je, je, peux, je peux apporter. Différence principale pour vous. Ouais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose euh, Oui, bon, je suis un peu d'accord avec vous les, tous les deux. Il euh, y a les, les principes euh, agroécologiques qui, qui sont euh, mobilisés, par exemple, dans les, dans les systèmes de culture, qui sont euh, les mêmes, mais qui sont déclinés localement différents, différemment. Mais après, pour tout le côté un petit peu... Euh, social et euh, parce que l'agroécologie c'est pas uniquement technique non plus euh, je pense que c'est quand même important de considérer qu'il y a de grandes différences euh, entre l'Europe et l'Afrique le, et, et même à l'intérieur de l'Afrique entre les différentes régions ou quoi il y a quand même de grandes euh, différences donc il faut quand même s'adapter euh, localement euh, quand on, on essaye d'accompagner ces processus d'accompagner la, la transition OK. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Est-ce que vous, vous, vous avez oui, un avis là-dessus je... Oui, je dirais, je rejoins, je rejoins. Mes collègues, ils ont parfaitement raison. Je pense que dans la pratique, ils peuvent avoir les mêmes techniques et procédés, mais dans la pratique, ça peut être adapté localement, ça peut différer. Mais aussi, les réalités, peut-être, ne sont pas un peu pareilles, surtout les motivations, qu'est-ce qui pousse? Faut... Chacun, les femmes, par exemple, par exemple au Sénégal, peut-être, ah, en sénoncé dans l'agroécologie, peuvent être, les raisons peuvent être différentes des femmes, peut-être, qui font de l'agroécologie en Occident. Donc, il y a toutes ces, toutes ces réalités. Mais je pense que dans les principes, on peut retrouver les mêmes principes, mais dans la pratique, ça peut, ça peut différer. Et je pense qu'il faut prendre en compte ces différences et pour mieux vraiment promulguer l'agroécologie et pour mieux que tout un chacun puisse se retrouver dedans. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Donc on va maintenant voir s'il euh, y a des réactions dans la salle et s'il euh, y a des questions, des compléments, des remarques, des réactions. C'est le moment. Et pareil pour les gens qui nous suivent en ligne. Vous pouvez euh, envoyer euh, vos réactions, vos commentaires, vos questions sur le chat de, du lien Zoom. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole Fabrice, oui. Oui, donc euh, je suis Fabrice. Je travaille au service innovation valorisation de l'IRD. Euh, on, a, on a pas mal discuté hier des, de l'importance de, des politiques agri environnementales euh, en matière de transition agroécologique et aussi de la question du foncier, l'importance de l'accès la, de à la terre et de l'utilisation voilà, de, de, de, de la terre et de la sécurisation foncière. Donc, Je voulais savoir un petit peu comment vous étiez confronté à ces deux points dans vos pratiques, euh, à la fois au niveau de la recherche et au niveau, au niveau de la mise en œuvre concrète de, de vos activités et de ses pratiques agroécologiques, voilà, sur la question foncière et politique agro-environnementale. Celui qui le sent, <rire> allez-y. Euh, moi, je dirais qu'au niveau de, euh, de la question foncière, on l'a ressenti dans la mise en œuvre de ce projet. Initialement, on était parti sur, euh, on va dire, la promotion euh, euh, du compost. Euh, et on a remarqué tout de suite que les agriculteurs étaient, et agricultrices, d'ailleurs, étaient réticentes à, à, à aller vers l'adoption la, et la mobilisation pour une question de temps de travail aussi, mais pas que, aussi parce qu'elles étaient en location euh, et on sait que le compost, euh, la, la valeur qu'elle peut apporter est tirée au fil de, on va dire, sur un, un temps, un pas de temps assez assez long ou, on va dire, à l'échelle de quelques années, le, les bienfaits apportés aux cultures. Et euh, donc, elles étaient réticentes à aller, euh, aller vers la mobilisation en premier du compost. Donc, on a dû réfléchir euh, pour proposer plutôt des biofertilisants euh, qui apportent, on va dire, une réponse rapide pour les plantes, euh, mais la nécessité de, de passer au compost, c'est fait ressentir quand même pour, pour les questions de, de restauration du sol sur, sur un pas de temps plus long. Euh, mais voilà, on, on peut dire la question foncière peut affecter d'une part la, la pratique agroécologique. Euh, et au niveau des, des questions plus politiques, on, on compte justement euh, capitaliser sur ce premier projet pour faire du plaidoyer parce qu'au Togo, il n'y a pas de cadre euh, politique qui on va dire, encourage ou qui, qui fait de l'agroécologie, euh, euh, on va dire, son, un axe central de, de développement agricole. Et quoique il y a des initiatives qui démarrent, euh, mais c'est ce, ce, beaucoup plus autour de l'agriculture biologique. Euh, voilà. Merla, tu veux compléter um, Oui, c'est sûr que la, la question foncière, en tout cas, pour les, pour les installations en France, elle est primordiale et on... En tout cas, dans, le, dans, mon, dans mon contexte là où je travaille, je vois beaucoup de gens qui veulent, qui veulent changer de métier, qui font un peu des crises de sens et qui veulent se remettre un peu à, à l'agriculture, des métiers avec plus de sens. Et du coup, les problèmes d'accès à la terre ne sont, sont, sont pas évidents. Euh, souvent, on voit des enfin, pour les, les, les transmissions des, des, des fermes, tout ça, ce n'est pas évident. Souvent, c'est des grosses fermes avec beaucoup de terrain. Et euh, pour voir ce que disait euh, euh, Félix. Euh, du coup, en France, on, enfin, en Afrique, du coup, c'est peut-être une intensification avec l'agroécologie, mais également en France, on a plutôt tendance, pour le contexte maraîcher en tout cas, de réduire la taille des fermes, mais tout en intensifiant euh, sur place, en produisant plus serré, etc. Donc produire plus de, plus de légumes sur une plus petite surface. Mais du coup, il faut réussir euh, quand même à acquérir ces terres-là. Et, et souvent, c'est pas évident. Enfin, après, ça va dépendre des régions où on est, etc. Mais le, le prix de la terre, acquérir la terre, c'est vraiment pas pas évident, quoi. Merci beaucoup. Donc il y avait deux monsieur, euh, celui qui a le micro peut-être en premier, et puis monsieur au centre, et puis monsieur devant. Bonjour et merci à tous. Merci pour la, la, la qualité de, de, de vos témoignages et la qualité de, de vos analyses, et je vais dire aussi de l'engagement que vous avez dans, dans le domaine de l'agroécologie. On comprend bien que... Euh, L'adhésion aux valeurs de l'agroécologie, parce qu'on s'oriente vers un modèle, des modèles vertueux, etc., est un moteur de l'expansion de l'agroécologie, de sa mise en œuvre, etc. Euh, néanmoins, dans une perspective de, de mise à l'échelle, hier, notamment, on a commencé à aborder la question de mise en place, identification, euh, compréhension, mise en place, mise en œuvre de modèles, éco modèles économiques inclusifs dans des chaînes de valeur euh, profitables. Je pense que c'est un élément qui, est, qui sera fondamental pour la mise à l'échelle de, de l'agroécologie. Et donc du coup, d'où ma question, comment vous, à votre niveau, en tant que transmetteur, formateur, en lien en tout cas avec des, des agriculteurs, qu'est-ce que vous avez identifié comme facteur, motivation qui, en définitive, euh, permettent des changements de, de, de pratiques chez les agriculteurs Parce que j'imagine que ce n'est pas que des valeurs qui font qu'un agriculteur se lance à changer ses pratiques et, avoir, euh, et se lancer vers un modèle aussi économique différent. Donc, qu'est-ce que vous, vous avez identifié comme facteur, je dirais, de réussite qui permettent que les agriculteurs, effectivement, sont incités, se, se motivent et, et, et changent leurs pratiques Et finalement, que ça fonctionne donc là aussi, celui qui sent. Et Marie-Thérèse, n'hésite pas à prendre la parole, hein, euh, oui. parce que sinon... Euh... <rire> D'accord. Donc, je vais rebondir sur la question. En fait, euh, moi, je dirais plutôt dans mon cas, donc euh, les facteurs qui poussent, par exemple, les femmes à rester dans la vie écologique, besoin, il y a le désir de produire autrement, le désir aussi de produire sainement, mais aussi il y a l'aspect économique qui est aussi recherché dedans. Parce que je vous dis que l'agroécologie, on ne peut pas inciter aussi, par exemple, une catégorie de producteurs à faire de l'agroécologie, alors que derrière, économiquement, elle n'est pas rentable. Donc, il faut dire qu'elles euh, elles, elles savent que c'est économiquement rentable parce que c'est une production qui est saine. Et après, elles ont la possibilité de conserver leur production à autre, durant un moment. Par exemple, elles revendent, par exemple, si c'est les légumes, elles peuvent revendre ça six mois après là où les prix sont plus intéressants sur le marché. Donc, elles voient qu'il y a une différence, surtout dans leur zone, il n'y a pas d'électricité. Donc, les légumes, elles peuvent se conserver longtemps. Donc, il y a aussi l'aspect économique qui les pousse à rester aussi dans l'agroécologie. Dans mon expérience, je crois que le, les motivations socio-économiques sont souvent les premières à amener les agriculteurs à changer, que ce soit des motivations purement économique, mais aussi relatives au temps de travail, par exemple pour faire du, du non-labour, ou des, des motivations relatives à la, au calendrier, à la pénibilité du travail. Pour moi, ces aspects aussi un peu organisationnels et aussi économiques, souvent amènent les agriculteurs à se remettre en question, et l'intérêt ou la conviction euh, agroécologique ou agronomique vient un petit peu en, en deuxième lorsqu'on commence à s'y intéresser et à comprendre les processus à l'œuvre. Mais euh, pour moi, le socio-économique, c'est une bonne porte d'entrée pour euh, amener les agriculteurs à, à changer. OK, merci beaucoup. Donc, on va prendre les deux dernières questions avant la pause café. Donc, monsieur au centre, s'il peut avoir un micro et après, monsieur devant. Bonjour, je m'appelle Axel Graner. Bon, J'ai fait mon stage avec, euh, avec Félix, donc euh, je connais un peu la réponse à la question euh, que je vais poser. Mais euh, vous avez euh, plusieurs fois il y a quelque chose qui est revenu, c'est que l'agroécologie c'est quelque chose de pluriel et c'est pas quelque chose de très fixé. Et chacun peut avoir sa propre conception. Et donc euh, voilà, je voulais savoir un petit peu, chacun d'entre vous, ah pardon, j'enlève le masque, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous mettez derrière la définition agroécologique concrètement quel type de pratiques, par exemple, quel concept, etc. Merci. Allez, dans quelques mots, chacun, c'est quoi l'agroécologie pour vous Si vous deviez résumer en, en deux, trois mots synonymes. Euh, pour, pour moi, c'est un ensemble de pratiques. Voilà, tout simplement, c'est voilà, des différentes pratiques euh, qu'on peut mettre en place sur, sur des fermes. Mais voilà, je veux vais pas plus loin dans des concepts ou des, ou des valeurs. C'est vraiment euh, quelque chose de pratique. On le différencie souvent. On est souvent, euh, on nous pose des questions. Ah, vous faites aussi de la permaculture et des choses comme ça. Et du coup, c'est encore plus des concepts euh, un peu flous. Et du coup, ça qu'on se dit, non, c'est plutôt agroécologie. C'est vraiment des choses techniques qu'on met en place. Quoi. Une façon de faire. Les autres, allez-y, oui. On va dire euh, également, pour moi, ça a pris tout le, le sens euh, que, que je donne. En tout cas, aujourd'hui, à, à l'agroécologie, c'est plus euh, un ensemble de pratiques qu'on qu met en œuvre. Euh, mais il y a quand même le, la partie scientifique aussi, l'agroécologie comme une science, euh, qu'on qu essaie de, de mobiliser en filigrane de, de tout ce qu'on fait comme action de terrain, de, donc de mobilisation de, de pratiques agroécologiques. Donc, euh, sur ces deux points, quoi, ensemble de pratiques et comme science. Ouais. Marie-Thérèse ou, ou Tatsk euh, bon, Pour moi, je, je remplacerai peut-être le mot pratique par principe. Euh, parce que, enfin, oui, effectivement, il y a le côté euh, de la production, mais il y a aussi tout le côté un petit peu euh, euh, des systèmes alimentaires. Et là, c'est peut-être plus difficile de parler uniquement de pratiques, mais de principes pour les amener aussi à changer à mettre en relation plus les, les consommateurs avec les producteurs, ce genre de choses. Donc, je, je dirais plus un ensemble de pratiques. Et puis, le, ce qu'on dit souvent, que ce soit euh, wow. économique et social et environnemental, euh, ces droits ces aspects doivent entrer en compte et pas uniquement euh, la production. OK. Merci. Marie-Thérèse Oui, moi, je dirais plutôt que pour moi, l'agroécologie, c'est un mouvement social, vraiment, qui permet de répondre aux besoins d'autonomisation socio-économique des femmes et qui ouvre vraiment les perspectives d'une émancipation féminine qui se fait avec les hommes. OK, merci beaucoup. Donc, dernière question, vous avez le micro, monsieur. Merci beaucoup. Euh, J'étais pendant huit ans membre du conseil scientifique de l'INRA. Euh, et je veux savoir qu'est-ce que c'est la différence entre agronomie et agroécologie. Okay. Parce que c'est noix c'est euh, de la recherche agronomique. Qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre l'agronomie et l'agroécologie Merci. Merci beaucoup. Je crois que la question est très précise. Alors, qui veut tenter la réponse oui, euh, bon, Moi, je veux bien essayer. Mais euh, le. Déjà, en fait, je pense qu'il y a une incompréhension souvent entre euh, agroécologie, qu'on pense que c'est agronomie et écologie ensemble. Ça, c'est la définition plus restreinte, mais la définition plus large, c'est vraiment euh, des systèmes agricoles, mais aussi alimentaires euh, durables et, et résilients. Et après, pour définir l'agronomie, c'est un petit peu. Euh, c'est plus une science qui est à l'interface entre. Euh, le sol, le climat et euh, le, les décisions de l'agriculteur. Et donc, on peut faire euh, de l'agronomie euh, dans le sens plus conventionnel euh, pour essayer de maximiser la production par hectare, par exemple. Et ce n'est pas forcément agroécologique, mais c'est de l'agronomie quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences euh, À mon sens, oui, <rire> mais je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous, il y a des différences plus évidentes Peut-être que là, la différence n'est pas très très évidente, mais. <rire> Peut-être c'est la façon de le formuler. Mmh. Merlin qui euh... est euh, sur le terrain de la pratique. Bah, moi, je, que je en, Vous faites de l'agronomie euh... ou de l'agroécologie? Bah, je pense qu'on fait les deux, en fait. Et que c'est euh, difficile de dissocier les deux. Euh, Enfin, pour moi, je mets en place des, des techniques d'agroécologie, mais en même temps, j'utilise euh, mes savoirs agronomiques pour mettre ça en place. Quoi. Donc, euh, j'ai un peu du mal à dissocier les deux. Euh, pour moi, c'est deux choses complémentaires. Quoi. Bon, une question difficile, alors, monsieur. <rire> Donc, il est 10h40. Nous allons prendre 20 minutes de pause. Euh, merci à tous les quatre. C'était très intéressant. Donc, on va se retrouver ici à 11h pile pour une table ronde. Euh, tout à l'heure, donc à tout rendez-vous à 11h ici.